Le cours d'étude, en fait, il peut avoir trois formes différentes. La forme première, la forme basique, c'est le cours d'étude de début d'année où on va forcément faire un module 1 et un module 8. Parce qu'on a besoin d'entrer corporellement dans un cours de danse et on a besoin d'en sortir. On a besoin d'en sortir corporellement, mentalement, socialement, exactement, bon, par tous les aspects. Donc déjà, il y a le module 1 et le module 8 qui sont indispensables. Ensuite, le module où la chose qu'on va vouloir travailler de façon plus profonde, ou qu'on va vouloir euh, euh, concrétiser, qu'on va vouloir aboutir en fait. Je vais vous donner l'exemple d'un module qui est assez complexe, le module 6. Il est complexe puisqu'il y a du renforcement musculaire, il y a des appuis et il y a des portées. Alors, dans les premiers cours euh, de l'année, on va pouvoir mettre un peu de renforcement musculaire ou un peu d'appui. Mais est-ce qu'on va pouvoir mettre tout de suite des portées Non, parce que c'est complexe. Donc, on va se prévoir à telle date, un cours d'études module 6, où on va pouvoir y aller progressivement, faire un peu de renforts, pour travailler le corps à tout ce qui va être demandé, et commencer des appuis qui vont progressivement nous amener, peut-être en deux ou trois séances, à importer. Et à ces cours de début d'année, on devra forcément mettre un peu de module 5, c'est-à-dire du, du travail de rythme pur. Ça, c'est en début d'année. Après, en milieu ou en fin d'année, on va travailler de façon encore plus profonde. Et le, le rythme, on considère qu'il est relativement acquis, en tout cas dans ses bases, et on ne trouvera plus nécessaire d'avoir un travail de rythme pur. Et enfin, en fin d'année, mois de mai, à l'approche du spectacle, eh ben, nos cours vont se transformer en cours d'études module 7, où on va avoir un module 1, c'est-à-dire qu'on va permettre au corps de travailler en toute sécurité, sans blessure, donc on va l'échauffer, et on va permettre aux différents publics de repartir tranquillement à leur vie sociale après avoir fait ce cours d'études. Donc on va à nouveau mettre un module 8. Mais là, il n'y aura plus que l'échauffement général, le travail chorégraphique, donc du module 7 et le retour au calme.